consentement unanime. Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole au chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. Le gouvernement va transférer les gens des hôpitaux dans les foyers de soins de longue durée où ils ne veulent pas y aller. S'ils refusent de s'y rendre, est-ce qu'ils seront facturés pour leur lit dans l'hôpital Je pense que l'opposition tirait pas profit d'une lecture détaillée du projet de loi. Si le chef de l'opposition officielle lisait le projet de loi, il lirait que personne ne sera congédié d'un hôpital sans, sans son consentement dans l'article 60, Aligné à 7, il répète la même chose. Personne ne sera transféré d'un hôpital sans le consentement. Question complémentaire. Et la question de, de la facturation, ce ne serait pas la première fois que le gouvernement essaie de facturer les personnes âgées pour leur séjour hospitalier. Un rapport de 2010, 2010 dit que l'on menace les personnes âgées d'une facture pour une facture de 500, à plus de 1 500 dollars par jour. Est-ce que le, la ministre veut bien confirmer que si un aîné refuse de se rendre dans un, dans, un, dans un foyer de soins de longue durée, il ne sera pas facturé pour son lit en hôpital? J'imagine que le député par d'une régula régulation qui a été adoptée en 1979. Je confirme à 100 que nulle part dans le projet de loi que j'ai déposé peut en lire que l'on obligera qui que ce soit de s'en aller d'un hôpital sans le consentement. Et je confirme aussi que la personne ne sera pas facturée si elle ne s'en va pas de l'hôpital. En tout cas, il nous semblerait que le plan oblige les Ontariens à payer plus des factures de centaines de dollars pour un séjour en hôpital et le gouvernement Ford va de l'avant avec la privatisation de plus d'interventions hospitalières et chirurgicales pour faire payer les Ontariens pour les soins de santé dans cette province. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que lit le député d'en face. Lorsque vous, Si jamais vous recevez la réponse à votre première question, ce serait peut-être bien de modifier la deuxième et la troisième question. J'en conviens, ils n'ont pas lu le projet de loi lorsqu'ils le reçu la semaine dernière. Ils ont eu plusieurs jours pour le lire. Ils n'étaient pas là. Vous ne pouvez pas évoquer l'absence d'un autre député. Je retire. Mais il a l'occasion là d'aller chercher un exemplaire du projet de loi où il lira qu'aucun aîné ne sera transféré dans un foyer de soins de longue durée sans le consentement et nulle part dans le projet de loi. Peut-on lire qu'un aîné sera facturé pour rester en hôpital? Question suivante, député de Hamilton. Dundas, au premier ministre, le grand projet du gouvernement face à la crise du système de santé, bien d'ouvrir de, de, de les portes à la privatisation, mais cela ne fera que siphonner les ressources des hôpitaux publics et ne fera qu'aggraver la crise du système de santé. Nous savons qu'à chaque fois qu'il y a de la privatisation, ce sont les patients qui paient la note. Si les anciens ne veulent pas utiliser leur carte de crédit pour des soins de santé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de surveillance pour protéger les patients contre les facturations inappropriées pour les services financés par l'État provincial Merci, Monsieur le Président. J'en profite pour souligner l'annonce enthousiasmante que nous avons faite la semaine dernière, un plan à cinq points pour offrir les meilleurs soins aux Patients et aux résidents des établissements de soins de longue durée. J'aimerais attirer votre attention euh, à une citation de la présidente de l'Association ontarienne des médicats de l'Ontario. Nous appuyons l'annonce. Cela va renforcer la collaboration entre le gouvernement et les médecins. C'est essentiel pour régler les problèmes du système de soins de santé. Aucun groupe ne pourra agir tout seul. Il faut agir ensemble. C'est ce que fait notre plan à cinq points pour offrir les soins aux personnes lorsqu'elles en ont besoin. Question complémentaire. Monsieur le Président, et là, je cite du rapport de la vérificatrice générale du, dé, du mois de décembre 2021, et je cite, « Nous avons trouvé que l'on pouvait donner des informations inexactes à, à, à profit. » Cela crée des risques supplémentaires en autorisant les organisations privées à offrir des interventions pour permettre à ces entreprises de faire des bénéfices. Pour, cela peut coûter de 450 jusqu'à 5 000 pour la chirurgie des cataractes, par exemple. Qu'est-ce que vous êtes là pour protéger la santé des Ontariens ou les bénéfices des, des opérateurs privés Réponse. Ce qui m'inquiète là, Monsieur le Président, c'est que le député d'en face et le parti d'en face ne croient pas aux solutions innovantes pour des problèmes qui existent depuis longtemps. Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose en attendant les résultats différents. C'est pour cela que notre plan à cinq points co comporte l'agrandissement des capacités aux soins chirurgicaux et, et le recours au programme paramédical qui existe déjà dans 40 collectivités dans la province. Je ne sais pas si vos électeurs qui attendent ces soins chirurgicaux s'ils vous en ont parlé, mais moi si, et je, et je veux tout à fait élargir la capacité du, du système de santé financé par l'État. Et il faut que les gens puissent accéder aux soins chirurgicaux lorsqu'ils lorsqu en ont besoin. N'oubliez pas de poser vos questions à moi et de répondre aux questions en passant par moi. Je vous rappelle que... Mes électeurs en ont marre d'être facturés par-dessus le remboursement de l'État provincial. Ni le ministère de la Santé, ni l'assurance santé n'a une vision d'ensemble sur l'offre des soins par des opérateurs privés. Nous savons que votre plan dans les états de santé du réel a provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes âgées. Donc, pourquoi accélérer la privatisation de notre système de santé public et universel Encore une fois, merci de passer pour, par moi lorsque vous posez votre, vos questions. Monsieur le Président, le Premier ministre et notre gouvernement ont dit très clairement que les soins de santé prodigués dans la province seront fournis dans le cadre de l'assurance santé publique. Nous voulons, nous voulons euh, donner la possibilité aux Ontariens d'accéder aux soins à proximité. Les professionnels de la santé veulent offrir aussi rapidement ces soins, prodiguer ces soins aux Ontariens. Comme je l'ai dit, l'association la, médicale de la province a dit que les professionnels de la santé, sont souples, sans souples, sans résilient, il suffit de mettre en place plus de collaboration. Et c'est ce que nous, nous, on, nous allons faire. Député de Niagara Centre, Monsieur le Président, à la ministre de la Santé. Un grand boxeur lutte pour sa vie. Doug était boxeur et entraîneur. Il y a, il a eu, eu un accident chirurgical pour une, une, une intervention chirurgicale de la hernie. Des chirurgiens l'ont mis en réanimation. Si la chirurgie visant à corriger la première intervention ne se fait pas rapidement, il y aura des conséquences à long terme, mais du fait des délais d'attente, ça risque d'être trop tard. Est-ce que vous allez destiner les 1,3 milliard de dollars destinés à ces soins, soit destinés justement à des interventions chirurgicales pour sauver la vie de personnes comme Doug Réponse. C'est pourquoi nous. Du fait de la pandémie, il y a eu des retards et nous agissons pour accélérer le rattrapage euh, du retard. Et en ce qui concerne les délais d'attente pour soins chirurgicaux, dans, dans le cadre de la stratégie, nous avons investi plus de 880 millions de dollars depuis trois ans. Et je tiens à rappeler aux députés d'en face que c'est depuis trois ans parce que nous avons compris qu'il y aurait des retards. Et qu'il fallait agir pro pro proactivement pour veiller à, ce que, veiller à ce que des personnes comme Doug puissent accéder aux interventions aussi rapidement que possible. Et nous avons dit aux hôpitaux et aux chirurgiens, justement, d'élargir les plages horaires de ces interventions. Du fait de ce. Long, dé, long délai d'attente. Sa famille de dogs a dû créer une page GoFundMe pour payer une chirurgie à Buff, Buffalo si ça ne se fait pas à temps en Ontario. Est-ce est que le gouvernement accepte qu'il faut avoir recours à ce genre de site Web pour financer des chirurgies essentielles aux États-Unis? Est-ce que la, la ministre va abandonner son plan visant à paralyser et à démanteler notre système public afin pour que les Ontariens n'aient pas à payer? les soins de santé avec leur carte de crédit. Encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais souligner que dans la province, nos soins de santé sont payés par la, le système de santé publique. Les 400 nouveaux résidents chirurgicaux dans le nord de la province ont été recrutés justement pour élargir les possibilités pour que les anciens puissent accéder aux soins aussi rapidement que possible et à proximité. Nous effectuons ces investissements parce que nous voulons que des personnes comme Doug puissent accéder aux soins de santé de haute qualité qui existent dans la province. Député de Scarborough, Rivière-Rouge. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de mes électeurs ont lu des commentaires soulevé par d'anciens maires torontois concernant le projet de loi sur le projet de loi sur les pour les maires forts. Ils disent que le projet de loi va éliminer la voix des conseils municipaux et donc des, des votes des électeurs. Est-ce que vous pouvez rassurer ces électeurs que les conseillers et la municipalité restera redevables et responsables devant les électeurs de la ville Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer comment ce projet de loi préserve le pouvoir des électeurs des et des conseillers municipaux ministre des Affaires municipales et du logement. Merci pour la question. Contrairement à ce qu'ont dit les anciens maires de Toronto, les conseils municipaux et les, et les conseils municipaux jouent un rôle important pour représenter leurs électeurs et en, en, en offrant les services. Le Conseil ne sera pas exclu du processus de décision. Dans le cadre du projet de loi, des freins et contrepoids sont inclus. Le Conseil municipal peut passer outre au veto du maire en matière de priorité provinciale et en matière du budget, avec un, une majorité des deux tiers. Gardons à l'esprit, Monsieur le Président, que ces modifications sont apportées pour aider les maires de Toronto et d'Ottawa pour éliminer les formalités administratives et pour accélérer la mise en chantier de, de la construction de logements, le maire aura la, une seule voix comme avant. Question complémentaire. Monsieur le Président, les résidents de Toronto et d'Ottawa méritent du respect et ils méritent que leurs préoccupations et leurs questions trouvent une des, des réponses satisfaisantes. Ils disent, par exemple, que les maires auront trop de pouvoir pour recruter et limoger les hauts fonctionnaires, et cela aura un impact sur... Euh, sur euh, l'organe exécutif et l'organe législatif et que les, nou les nouveaux pouvoirs donneront, obligeront les maires à suivre la, les priorités de la province. Qu Est-ce est que vous pouvez rassurer les Ontariens concernant ce projet de loi Oui, de très bonnes questions. Il importe que les députés de cette Chambre se rappellent que ce, en vertu de ces modifications, les maires restent redevables et doivent obtempérer au règlement en matière de responsabilité. Le projet de loi dit ex explicitement empêche le maire de recruter pour un certain nombre de postes de hauts fonctionnaires, par exemple le chef de police. Euh, le chef de la construction, le médecin hygiéniste en chef et, et euh, certains autres postes. Nous donnons aux maires les outils dont ils ont besoin pour accélérer la mise en chantier de projets de logement et ils seront responsables pour les décisions qu'ils prennent. Nous comptons, comptons sur, sur eux pour éliminer les formalités administratives afin de construire plus de... Logement et de permettre aux Ontariens d'accéder à la propriété. Merci Député de London West, ma question s'adresse au Premier ministre. Rick Brown vit euh, dans ma circonscription et il est épuisé. Après plus de cinq ans de s'occuper de sa femme, Marion, atteint d'une maladie incurable, il reçoit seulement neuf heures de, de soins à domicile. Avant la pandémie, elle pouvait passer jusqu'à une semaine dans un établissement de soins de grâce au programme de, de, de soins communautaires, mais cette question a été suspendue. Mais est-ce que vous pouvez rétablir ce programme pour permettre à des soignants comme Rick de se reposer Oui, je l'ai annoncé le mercredi dernier et l'opposition s'est prononcée contre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Marion est sur la liste d'attente pour les soins de longue durée mais Rick pouvait s'occuper d'elle à domicile s'il recevait les soutiens. Une semaine de repos tous les mois, l'aiderait énormément. On lui a dit qu'on a suspendu ce programme pour libérer des lits dans les établissements de soins de longue durée. Pourquoi est-ce que, que vous vous intéressez plus à obliger les aînés à être transférés d'un hôpital aux établissements de longue durée et non pas au repos que méritent des soignants comme Rick? Je ne sais pas d'où viennent ces commentaires. Il s'agit exactement de cela dans le projet de loi. Je l'ai annoncé conjointement avec la ministre de la Santé mercredi dernier. J'en ai parlé dans ma présentation ce matin. J'en ai parlé constamment depuis l'introduction de ce projet. Il faut rétablir les, euh, ces maisons de repos. Et nous pouvons le faire. Et nous sommes nombreux à avoir entendu l'importance de cette mesure, car plus de 85 des établissements de unis ont reçu leur quatrième dose euh, du vaccin. Donc, nous pouvons aller de l'avant. Donc, j'exhorte à la députée, si vous croyez vraiment à ce que vous venez de dire, donc, sans l'ombre d'un doute, vous allez appuyer ce projet de loi. Question suivante, à l'ordre. Question... Suivant, député de Ottawa Sud. Depuis des mois, les établissements de soins de, de longue durée demandent des aides et le projet de loi 124 leur a fait plus de dégâts que n'importe quel autre projet de loi dont je me souviens. Maintenant, vous proposez le projet de loi 7. Le projet de loi 7 va violer les droits fondamentaux des patients pour modif en modifiant la loi pour permettre qu'ils soient transférés sans consentement. C'est cruel. Imaginez... Mrs. Smith, we're have to move your mom. Ms. Mme Smith, mais il va, va falloir transférer, transférer votre mère. Mais si vous, vous la transférez, vous, on ne va pas I'm pouvoir la voir. Nous ne pourrons pas lui rendre visite. Désolé, Madame Smith, c'est la loi. Nous n'avons pas de choix. Le projet de loi 7 ne va pas, pas, pas œuvrer pour les patients, leurs familles et les personnes qui s'en occupent. Est-ce que ce projet de, de loi va retirer le projet de loi 7 Ministre des soins de longue durée, comme je l'ai dit hier, je veux bien que les gens aient tort, mais ça ne, va pas, ça ne va pas du tout. Je dois être prudent, car là, je suis vraiment contrarié. Ce que fait l'opposition, c'est vraiment triste et c'est même dégueulasse, car, car le, le, à la première page du pro projet de loi, dans la note explicative, le projet de loi n'autorise pas l'utilisation, le recours aux au moyens de contention pour transférer un, un patient sans consentement et plus loin dans le projet de loi, non seulement les patients ont un NSD, mais aussi le décideur, lorsque un décideur existe doit donner son consentement. J'espère que le député honorable posera le geste honorable en retirant ce qu'il a dit. Ça, cela ne fait que paralyser le système de soins de santé et il devra nous aider à désengorger à régler les problèmes. Arrêtez l'horloge. À l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer l'horloge. Question complémentaire. Dans le projet de loi, on lit explicitement que l'on peut transférer les patients sans consentement. Et le genre d'échange que je viens de décrire va survenir. Et ce n'est pas parce que vous êtes vieux que vous n'avez pas droit au, euh, au même droit. Dans les, les, les petits hôpitaux n'ont pas les mêmes ressources et les agences privées euh, siphonnent leur personnel. et les, les mêmes personnes reviennent à deux ou trois fois le prix. Et dans les établissements de soins de durée, ils ne peuvent pas refuser une admission, sinon ils sont pénalisés. Donc, au lieu de créer plus de pression dans les établissements de soins de longue durée, le gouvernement devrait abroger le projet de loi 124 et retirer le projet de loi 7. Est-ce que le gouvernement va s'y engager Ministre des soins de longue durée. Monsieur le Président, en fait, euh, le, clairement, il n'a pas lu le projet de loi puisque, contrairement à ce que moi j'ai fait, il ne peut citer aucun endroit dans le projet où, où tout cela est dit, euh, nous allons respecter le, la Charte des droits des patients, il faut de, obtenir le consentement et dans, et dans la loi sur le redressement des soins de santé de longue durée. Personne ne peut être transféré dans un établissement de santé longue durée s'il n'y a pas suffisamment d'effectifs ou de ressources. Et plus loin encore dans le projet de loi, il lira que la loi le garantit et prévoit jusqu'à 60 millions de dollars pour s'assurer de soutien, de comportement, de services de dialyse. Pour la première fois, les soins de longue durée font partie de la solution, alors que nous, présent, nous construisons un système de santé intégré dans la province. et Contrairement à ces dires, nous allons continuer de le faire, malgré les, les échecs euh, des 15 ans euh, du gouvernement libéral. Question suivante. Année sur année, on, on a dit à, à l'ancien gouvernement libéral que les manquements en matière d'infrastructures allaient produire des dégâts pour l'économie. La Chambre de commerce a dit plus cela, plus de temps cela prendra, plus cela a causé des dégâts. Et là, on a vraiment un point de bascule. Et la congestion et les bouchons dans la région torontoise a causé des centaines de milliers, mi, millions de dollars de pertes chaque année. Et l'Institut Fraser a, a dit la même chose. C'est uh, cause des dégâts économiques monumentaux. Mes électeurs le savent, ils le vivent chaque jour. Ils, ils sont lassés de l'incurie et de l'inaction de l'ancien gouvernement libéral. Est-ce que le ministre du Transport, des Transports veut bien nous expliquer pour, pourquoi ces, ces, ces projets sont tellement importants. La ministre des Transports, merci à la députée pour sa, pour sa question. Pendant des dizaines d'années, le gouvernement précédent a ignoré les appels urgents visant à construire la voie de contournement Bradford. Mais grâce à ce gouvernement, nous allons, afin, nous allons enfin agir. La population du Golden Horseshoe augmentera dans les années à venir et accueillera 50 millions de personnes de plus. Nous avons besoin de construire, Monsieur le Président. Les agriculteurs, les entreprises et les familles ont été paralysés par les embouteillages sur nos autoroutes depuis beaucoup trop longtemps. Construire cette voie nous permettra de changer la donne. On pourra économiser 35 minutes par trajet, ce qui représente plus d'une heure par journée ou plus de cinq heures par semaine passer d'ailleurs le volant. On ne peut pas regarder la situation s'empirer. Il est temps d'agir maintenant. Notre gouvernement agit enfin afin de construire la voie de contournement Bradford. Complémentaire. Merci, Madame la ministre. La voie de contournement représente une opportunité pour la croissance économique pour toutes les personnes qui vivent en Ontario. La voie de contournement de Bradford sera construite. Nous devons respecter nos communautés leurs besoins, notamment le temps qu'ils aimeraient passer avec leur famille, il est inacceptable. Le gouvernement précédent n'a pas agi, ils ont retardé les projets de construction. Mais maintenant, les résidents sont en situation de désespoir car il n'y a aucune construction qui a été faite. Est-ce que la ministre pourra nous expliquer comment nous nous débrouillons pour construire des infrastructures et comment le progrès sera évalué. Merci. Merci. Nos autorités, nos autoroutes plutôt sont de plus en plus remplies, mais ce n'est pas un problème. Les libéraux auraient pu trouver une solution en construisant la voie de contournement de Bradford, mais ils ne l'ont pas fait. Notre gouvernement a pris une approche différente. Dans la région de Rochaux, nous allons résoudre le problème d'embouteillage en construisant des autoroutes, des routes des métros et nous allons étendre la ligne Go de la région de Simcoe. Nous avons commencé la construction plus tôt cette année. J'ai fait l'annonce d'un contrat pour construire un pont qui permettra de paver le terrain plus tard dans l'année. Monsieur le Président, c'est notre gouvernement progressiste conservateur mené par notre Premier ministre qui a permis ce genre de projet. Question suivante, la députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Une de mes commettantes, qui souhaiterait rester anonyme, nous allons l'appeler Sarah, a contacté mon bureau. Elle a voulu partager son histoire d'horreur en matière de santé. Elle a dû attendre des heures pour retirer ses ovaires en raison d'un cancer. Malheureusement, sa chirurgie a été annulée à la dernière minute car aucun lit n'était disponible pour elle. Après la, la, la, la procédure, le chirurgien a déclaré que plusieurs patients avaient déjà fait face à ce même type de situation où on annule les opérations à la dernière minute. Monsieur le Président, nous, Monsieur le Président plutôt nous faisons face à des retards en matière de ch chirurgie. Qu'est-ce que le Premier ministre compte faire pour trouver une solution? Nous voyons beaucoup trop d'Ontariens Ontariennes qui se trouvent dans des situations où ils doivent attendre des opérations chirurgicales tandis que leur maladie ne gagne en force. La réponse? Merci, Monsieur le Président. Cela souligne. Pourquoi nous travaillons aussi fort en tant que gouvernement et à travers nos ministères Nous voulons nous assurer que nous avons les outils nécessaires dans notre système. Nous voulons que les professionnels formés à l'étranger puissent rapidement obtenir leur autorisation afin d'étendre nos capacités. Nous avons embauché 4 000 nouveaux membres du personnel pour les former. Nous avons investi énormément d'argent pour réduire les temps d'attendre. Alors, je ne comprends pas pourquoi ces chirurgies sont annulées. C'est extrêmement frustrant que ce genre de situation puisse arriver à ce genre de famille. C'est pour cela que nous réalisons des investissements et continuons de travailler avec nos partenaires de la santé pour nous assurer à ce que les patients puissent avoir les ressources nécessaires dont ils ont besoin. Complémentaire Merci, Monsieur le Premier ministre. Le Président, plutôt je m'adresse au Premier ministre. Nous pouvons voir la privatisation du système. Mais cette, ce genre de phénomène fait fuir les cerveaux du système. Nous avons besoin que des chirurgies se fassent dans les hôpitaux. Beaucoup trop de patients attendent encore et encore. Monsieur le Premier ministre. Est-ce que cela montre que le gouvernement n'a pas de lit Est-ce qu'il souhaite convaincre les et ontariennes qu'ils ont une solution La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Je continuerai à me concentrer sur le système en son entièreté. Je vais m'assurer que, grâce à mes collègues, nous avons les capacités dans notre système afin que lorsque vous avez besoin d'une chirurgie urgente ou non, il y ait la possibilité de recevoir ce genre de service. Et cela sera payé à, à, grâce à la, à la carte de, du rameau. Nous avons entendu les experts de la santé partout dans le Canada et à travers le monde. Nous savons que nous faisons face à une pénurie de personnel. C'est pour cela que nous travaillons avec l'ordre des médecins, des infirmiers, des infirmières pour étendre ces possibilités afin que les personnes qui ont les compétences nécessaires dans la province puissent rapidement obtenir leur certification et leur permis afin de travailler. Merci. Question suivante. La députée de Mississauga Centre. Monsieur le Président, il y a plus de 3 700 emplois qui ont disparu dans la province. Nous devons donc étendre nos compétences, étendre plutôt nos compétences pour accueillir plus de personnes. Nous voulons un meilleur avenir pour les générations à venir et pour nous-mêmes. Comme mon collègue a dit, les emplois ont besoin de personnes et les besoins d ont besoin d'emplois. Nous savons que notre province est une destination de choix pour les personnes qui cherchent à avoir un avenir brillant. C'est le cas de ma famille lorsque nous avons immigré ici il y a 22 ans. Nous savions que nous faisons, nous savons actuellement que nous faisons face à une crise dans le monde entier. Dans le monde entier, plutôt, beaucoup de personnes cherchent un endroit où élever leur famille. Est-ce que le ministre des Com pourrait nous dire comment le gouvernement agit afin de faire de notre province une province plus concurrentielle et essaie d'attirer plus de personnes pour faire face à la pénurie de main d'œuvre. Le ministre du Travail et du Développement économique, merci, Monsieur le Président, merci à la députée pour sa question et j'aimerais surtout la remercier pour son leadership et du fait qu'elle qu milite plutôt pour les personnes de l'Ukraine. Monsieur le Président, la députée a raison. Nous faisons face à la plus grande pénurie de main-d'œuvre de notre génération en Ontario. Nous avons un plan et pour l'accomplir, nous avons besoin de toutes les mains. C'est pour cela que notre gouvernement essaie de faciliter les choses pour les nouveaux arrivants qui souhaitent se lancer dans les métiers spécialisés. Nous avons éliminé les exigences d'expérience canadienne et euh, éliminer certains tests de langue. Cela vise à faciliter la procédure pour les personnes qui souhaitent s'installer en, en Ontario et combler des postes vacants. Notre projet de loi vise à faire de notre province une destination de choix pour les travailleurs et travailleuses. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. L'Ontario mérite de faire partie d'un système juste. Nous devons avoir une voix à dire et nous devons trouver une solution à, aux inégalités d'accès au monde du travail. Dans d'autres provinces, ils approuvent plus de 50% des demandes qu'ils demandent. Nous devons agir maintenant. La demande pour les médias spécialisés est forte dans le monde entier. Il y a un programme au fédéral qui a des temps de traitement de 47 mois, ce qui représente près de 4 ans. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer davantage comment en Ontario on essaie d'améliorer le système d'approbation et on essaie d'embaucher d'attirer plus de travailleurs pour faire face à nos besoins croissants La réponse du ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président, et merci à ma collègue pour son... Pour ces commentaires, nous voulons répondre aux besoins de notre province. Nous savons que nos besoins grandissent et nous devons y répondre. Ainsi, nous devons tacler ce problème de dotation de personnel pour étendre notre province. Nous devons agir dans le secteur et il est encore plus important aujourd'hui que jamais. Nous voulons que ces travailleurs et travailleuses puissent combler des postes à la demande. Si le gouvernement fédéral répond à notre appel, alors on pourra développer plus de possibilités pour construire ensemble. Question suivante. Député de Toronto Centre, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans ma circonscription, il y a une augmentation d'utilisation d'infirmiers. En trois ans seulement, les investissements, les besoins d'investissement sont passés de 1,1 million à 1,7 million de dollars. Pourquoi est-ce que le gouvernement Ford trouve-t-il normal de payer des entreprises privées? Quand est-ce que le gouvernement abrogera le projet de loi 124? Le président de la, du Conseil du Trésor pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a, a battu des records historiques lorsqu'il s'agit des ressources humaines en mars. Depuis mars 2021, nous avons embauché 10 500 employés de plus. À chaque étape, les députés d'en face se sont opposés à nos mesures lorsqu'il s'agissait de soutenir les ressources humaines de notre province. En avril de l'année dernière, par exemple, nous avons proposé un plan pour accélérer le processus de recrutement et de formation du personnel. Les députés d'en face ont voté contre ces mesures. Lorsque nous avons proposé l'énoncé économique et nous avons proposé les mesures visant à soutenir les infirmières et les infirmières, les députés d'en face ont se sont opposés à nos, à nos mesures, mais nous continuerons à réaliser des investissements historiques pour soutenir le système de santé en Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. On peut reconnaître qu'il y a eu des investissements qui ont été faits, mais il reste toujours des mesures à prendre. Abroger le projet de loi 124, par exemple, permettrait de trouver une solution. Et c'est la question que nous nous posons. Pourquoi est-ce que ce projet de loi n'est pas approché Nous avons des infirmières infirmières partout dans la province qui demandent de l'aide désespérément. Une infirmière a dit que sa profession est, su, est perçue plutôt comme une profession dangereuse. Le système de santé Ontario va nulle part. Le projet de loi 124 est en train d'épuiser notre province. Vous, les avez, vous avez appelé ces personnes héros pendant la pandémie. Ne sont-ils plus des héros, selon vous La ministre des collèges et des universités, pour la, ré, pour la réponse Nous savons à quel point les infirmiers et infirmières sont essentiels pour notre système. C'est pour cela que nous avons réalisé des investissements. Nous avons permis notamment aux universités d'avoir des programmes à part entière. À compter de l'automne, de nouveaux programmes seront disponibles à Belleville, par exemple, où le collège de ma circonscription propose des programmes. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Nous aurons des options de former plutôt des infirmières et infirmières dans des régions où on en a désespérément besoin. Nous avons des programmes d'apprentissage dans les zones rurales qui représentent des opportunités pour nos infirmières et infirmières d'avoir des bourses et l'éducation Payés pendant deux ans. Nous faisons, nous entreprenons des mesures nécessaires pour offrir tout ce genre de possibilités aux infirmiers et infirmières. Question suivante. Député de Scarborough-Gidwood. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Il y a quelques semaines, les immigrants agriculteurs de Jamaïque de ma circonscription ont écrit. À un ministre en Jamaïque concernant leurs conditions de travail inquiétantes en Ontario. Malheureusement, quelques jours plus tard, le 14 août, un commettant de Saint-James a perdu sa vie dans un accident à Norfolk. Tous les travailleurs méritent de travailler dans un milieu sain. Nous avons des attentes de base. À savoir, lorsqu'ils arrivent au travail, ils peuvent, ils doivent plutôt retrouver chez eux sains et saufs, tels qu'ils sont arrivés, peu importe leur état. Ce cométant est arrivé dans cette province et pensait travailler et combler un travail dans le secteur agricole. Il pensait pouvoir apporter à l'économie et au secteur Chers ministre, cher ministre qu'est-ce que vous faites pour garantir la sécurité de ces travailleurs et travailleuses Le ministre du Travail, plutôt, pour la réponse. Je remercie la députée pour sa question. et Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes condoléances à la famille qui a été touchée par le décès de ce commettant. Comme la députée l'a dit, je peux vous assurer que chaque travailleur et travailleuse mérite de rentrer chez soi en sécurité. Nous savons à quel point ces travailleurs sont importants pour nous dans notre province. Ce sont des réels héros. Ils mettent de la nourriture sur nos tables. Ils aident nos familles à travers la province. Monsieur le Président, j'ai contacté le ministre Fraser au fédéral. Comme la députée le sait, il y a un programme. Il est responsable d'un programme pour travailleurs au fédéral et il se charge également de sujets similaires à celui qu'elle a abordé. Nous travaillons en vue d'obtenir des réponses aussi rapidement que possible pour leurs familles, et j'en parlerai davantage lorsqu'il s'agit de garantir la sécurité des travailleurs et travailleuses de notre province. Complémentaire, je m'adresse toujours au ministre du Travail. L'industrie agricole est la pierre angulaire de notre province. Nous savons que nous sommes reconnus pour notre secteur à travers le monde. La sécurité de nos travailleurs dépend de partenaires collectifs entre le gouvernement, les employeurs, les employés et les travailleurs et les travailleuses. Cette responsabilité ne peut pas être ignorée. Il y a une responsabilité d'inspection et de garantie de sécurité qui incombe au gouvernement. Alors, chers ministres. Vous venez de déposer le budget. Pouvez-vous nous dire ce que vous comptez faire pour garantir la sécurité de ces travailleurs immigrants? Nous nous préparons pour notre saison COVID. Nous savons que nous avons mal démarré les, avec, euh, démarré les choses lors, au début de cette pandémie, mais ces travailleurs et travailleuses s'attendent à plus de notre part et ils nous exhortent de les aider. Alors, pouvez-vous nous décrire ce que vous faites actuellement dans le cadre de vos responsabilités pour garantir leur sécurité? Le ministre de la Santé, de la du Travail plutôt. Comme je l'ai dit, chaque travailleur, peu importe leur secteur, mérite de rentrer chez, chez soi en, en sécurité. Nous allons garantir cela pour tous les, les travailleurs, peu importe le passeport qu'ils détiennent. Nous réalisons beaucoup d'investigations. Nous avons doublé les lignes d'appel pour nous assurer que tous les travailleurs, y compris les immigrants qui ont des inquiétudes en matière de la sécurité sur leur lieu de travail puissent entrer en contact avec le ministère adéquat et on pourra donc garantir la sécurité. Dans notre projet de loi visant à œuvrer pour les travailleurs, nous avons proposer un système visant à pénaliser les agences de recrutement qui euh, se lancent dans des pratiques illégales. Nous allons les tenir, les tenir responsables. Nous continuerons vrai pour les travailleurs à protéger leur sécurité et leur santé. Merci. Question suivante, le député, la députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. C'est la première fois que je prends la parole au sein de cette chambre et j'aimerais remercier les personnes de ma circonscription pour m'avoir élu. Monsieur le Président, le coût de la vie augmente et les conséquences sont vécues par les familles de ma circonscription. Mes commettants cherchent de l'aide de la part du gouvernement pour s'assurer qu'ils obtiennent de l'aide et des subventions lorsqu'il s'agit des services de garde. Mais ils sont inquiets. Ils sont inquiets car le service de garde de 10 n'est toujours pas disponible. Ils n'ont pas accès à des services de garde qui permettraient de soulager les frais qu'ils ont cours, Et en plus, ils doivent faire face à l'inflation. Est-ce que le ministre de l'Éducation pourrait informer la Chambre sur les mesures prises par le gouvernement visant à aider les familles de ma circonscription pour nous assurer qu'ils ne soient pas laissés pour compte dans cette négociation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée pour son exceptionnel leadership lorsqu'il s'agit des familles de l'Ontario. Et j'ai célébré avec elle l'entente de ces services de garde à 10 dollars. Nous visons toujours une réduction de 50% d'ici le mois de décembre. Le Premier ministre s'est rangé du côté des agences publiques. Nous avons réalisé les mesures nécessaires en tenant en compte tous les conseils que nous avons reçus. C'est pour cela que nous avons étendu la date limite au 1er novembre. Nous avons réduit les formalités administratives. Ainsi, nous continuerons d'agir pour réduire les frais et pour soulager la vie des familles des parents de notre province. Complémentaire final Merci, Monsieur le Ministre, pour votre excellente réponse. Monsieur le Président, j'ai entendu que certains opérateurs de services de garde ont eu des choses à redire par rapport aux directives qu'ils ont reçues cette année. Certains opérateurs doivent décider de se soumettre à ce programme ou non. Résultat, certaines familles doivent payer des frais supplémentaires pour les services de garde alors qu'ils ne devraient pas le faire. Nous savons que les opérateurs, au final, doivent s'inscrire afin fin les parents. par an. Beaucoup de familles sont submergées ne savent pas comment trouver de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Les coûts augmentent. Tous les paliers du gouvernement doivent mieux agir. Est-ce que le ministre peut peut accentuer les mesures du gouvernement visant à attirer plus de participation. Merci. Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Encore une fois, j'aimerais remercier la députée pour sa question qui arrive à point nommé. Tout d'abord, nous avons des responsabilités. Nous voulons réduire les frais, les frais perçus par les parents. Les, les opérateurs ont une perte de 60 avaient une période de 60 jours, aujourd'hui, c'est une période de 30 jours pour récupérer des frais. Mais une chose que nous n'avons pas fait, c'est de laisser 2,5 millions de dollars sur la terre. Nous n'avons pas laissé les familles derrière telles que le, les députés d'en face ont recommandé. Nous avons créé des possibilités pour toutes les familles d'avoir pour mission de réduire les frais afin que d'ici 2025, que les services de garde soient offerts à 10 dollars. Nous avons entendu les recommandations afin d'appliquer les modifications nécessaires. Le travail acharné pay. et au final, nous permettrons aux Ontariens et de vivre une vie moins chère. Merci, Monsieur le Président. Vous vous rappelez souvent de l'histoire de Robert. Que dont j'ai parlé en décembre. À l'époque, il souffrait de douleurs. On l'avait administré à l'hôpital pour recevoir des traitements vitaux. Quelques mois après, il était été relâché de l'hôpital. Mais son foyer de soins de longue durée ne suit pas les instructions de son hôpital. Cette situation est beaucoup trop commune. Les salles d'urgence paient les, les, les, les conséquences. Quand est-ce que cette situation prendra fin Nous n'avons plus de temps d'attendre. Le ministre des Soins de longue durée, le député se rappelle souvent que notre projet de loi visait à améliorer la situation, non pas que pour les établissements à but lucratif, mais rappelez-vous, ils ont voté contre les mesures que nous avons proposées. Nous avons proposé des mesures visant à augmenter les heures de soins à 4 heures par jour. Nous avons doublé les inspections. Tout cela fait partie de notre projet de loi pour plus de lits et de meilleurs soins. Nous avons ajouté 5 800 lits de plus pour notre province. Nous sommes sur la voie d'avoir le meilleur système de soins de longue durée de l'Amérique du Nord. Nous avons une partie à jouer pour améliorer le système de santé dans notre province. Complémentaire, le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Hier, le ministre a déclaré que peu de patients en foyers de soins de longue durée avaient accès à de l'air conditionné. Il a déclaré être fier qu'un résident sur dix n'ait pas accès à de l'air conditionné pendant l'été. Il a également déclaré que la COVID a nécessité. le. Le déplacement de patients entre plusieurs services. Des dispositions nouvelles permettent certaines actions sans le consentement des patients. Les, so les foyers peuvent décider où est-ce que les patients se retrouveront. Le projet de loi déclare également qu'on ne peut pas agir sans le consentement si on suppose que des, des efforts raisonnables ont été faits. Alors, comment faire deux déclarations qui euh, sont contradictoires dans le même projet de loi Arrêtez la pendule Intervention du président. Arrêtez la pendule. Tout d'abord, je pense que j'ai rappelé à plusieurs reprises de ne pas vous référer par vos prénoms. Deuxièmement, je vais demander aux députés de retirer ses propos non parlementaires. Je retire mes propos. Redémarrer la pendule, la parole de nouveau au ministre des Soins de longue durée. Merci. Le député n'a clairement pas lu le projet de, lui. Il devrait de loi. Il devrait s'asseoir avec quelqu'un qui l'a compris. Mais ce n'est pas une surprise. La semaine dernière, il a posé une question au Premier ministre concernant un de ses commettants et l'accès aux ambulances. Le titre dirait « Le député Wayne a été attaqué récemment. » Qu'est-ce qui cloche L'article dit que le député de Niagara Falls avait des faits qui n'étaient pas exacts. Notamment le fait que son commettant n'ait pas appelé, appelé le 911. Lorsque les ambulanciers paramédicaux sont arrivés, les services étaient terminés, la personne était évaluée. Tout cela s'est passé en 35 minutes. La personne n'a pas eu à se déplacer en hôpital. L'article continue et déclare comment est-ce que Gates a pu se tromper. Eh bien, il n'aurait pas dû être surpris parce que c'est ce qui arrive au quotidien. Arrêtez la pendule. Je réalise que le leader parlementaire du gouvernement lisait un article, mais il est toujours préférable de se référer par les titres ou par les titres de circonscription. Redémarrer la pendule. Question suivante. Député de stoneham Dundas. En fait, c'est le député de Glengarry Prescott. Sous l'ancien gouvernement libéral, nous avons vu comment des circonscriptions rurales et francophones comme la mienne ont été ignorées alors que des fonds étaient déversés à des villes urbaines et métropolitaines. L'ancienne députée de ma circonscription a perpétué cette situation en négligeant d'appuyer ses électeurs. Mes électeurs sont toujours confrontés à des défis alors que nous sortons de cette période d'incertitude économique mondiale causée par la pandémie, une pandémie qui affaiblit de nombreuses petites entreprises de ma circonscription. Contrairement à ma collègue avant moi, j'ai l'intention de mettre sur la carte les circonscriptions rurales et francophones, comme Glengarry Prescott-Russell, et faire en sorte que nos voix soient entendues ici-même à l'Assemblée législative. Monsieur le Président, la ministre des Affaires francophones peut-elle expliquer comment notre gouvernement reconnaît la francophonie ontarienne comme un atout économique? Monsieur le Président, notre gouvernement considère que la francophonie est un atout économique pour la province. La prospérité est la meilleure alliée pour soutenir les travailleurs et pour bâtir l'Ontario. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied la stratégie de développement économique francophone qui gravitent autour de trois axes. L'entrepreneuriat et l'innovation francophone, une main dœuvre qualifiée bilingue et la promotion de la francophonie ontarienne comme un atout économique. Depuis son adoption, nous avons mis sur pied plusieurs initiatives pour épauler nos entrepreneurs et nos entreprises francophones. Grâce à cette stratégie globale et évolutive axée sur la francophonie ontarienne, 38 programmes permettent maintenant de mieux appuyer les entrepreneurs et les entreprises francophones de la province. Député de Glengarry-Prescott. Travailleurs, il est important de travailler avec les entreprises et les organismes francophones afin qu'ils puissent contribuer à la prospérité de l'Ontario. Lorsque j'étais président des Comtés-Unis Prescott-Russell, une des difficultés que j'ai constatées pour de nombreuses entreprises de ma circonscription était qu'elle était souvent confrontée à des refus de contrat, car il n'y avait pas assez d'employés pour faire le travail requis. Je sais que la ministre des Affaires francophones est une championne de la communauté francophone et de ma circonscription depuis quatre ans et j'ai hâte d'avoir l'occasion de travailler avec elle pour livrer la marchandise pour les gens de ma circonscription. Monsieur le Président, sur ce, la ministre peut-elle décrire les mesures prises par notre gouvernement pour aider les entrepreneurs et les entreprises francophones de ma circonscription à s'assurer qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel? Merci, Monsieur le Président, et je remercie le, membre de, le député de Glengarry Prescott Russell pour sa question. En tant que ministre des Affaires francophones, je travaille en étroite collab collaboration avec mes collègues au niveau de la formation et du recrutement d'une main-d'œuvre bilingue et qualifiée, de l'élargissement de l'offre de services de première ligne en français et de l'appui aux entreprises francophones et bilingues pour maximiser leur apport dans notre développement économique. Nous appuyons notamment des initiatives pour aider les entrepreneurs et les entreprises francophones de l'Ontario à profiter des occasions qui s'offrent à eux dans les marchés francophones extérieurs, comme le Québec ou même la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons procédé à des investissements ciblés. et Une enveloppe de 1,5 million de dollars sur trois ans permet d'élargir le soutien aux entreprises et aux entrepreneurs francophones de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. The next question, the member for Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Sarah est la mère d'un enfant de 9 ans qui souffre d'autisme et qui bénéficie des services pour l'autisme. Elle se trouve en difficulté avec ce gouvernement parce que 8000 enfants ont reçu la promesse de pouvoir avoir de l'aide. Beaucoup ont été forcés à entrer dans un programme et ils ont dû accepter euh, les invitations à entrer dans ces programmes, mais ont risqué de perdre les services euh, qu'ils ont actuellement. Cela laisse les familles comme Sarah euh, sur euh, une liste d'attente très longue. Alors, quand ce ministre et le gouvernement vont être clairs et transparents euh, pour pouvoir éliminer les listes d'attente et faire en sorte que les enfants puissent recevoir les services et le soutien dont ils ont besoin. Merci. Merci. La ministre pour les services aux enfants et à la communauté. Merci. Effectivement, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. Nous travaillons de manière continue pour faire en sorte que les enfants puissent recevoir le soutien dont ils ont besoin. C'est un soutien qui ne s'est pas arrivé, qui ne s'est pas arrêté. Nous avons doublé le soutien pour les enfants. Nous avons cinq fois plus d'enfants qui participent à ce programme et nous avons un programme qui répond aux exigences de beaucoup de personnes. Nous continuons à travailler sur cela. Nous avons 6 000, euh, 2 000, et 39 invitations qui ont été envoyées. Nous répondons donc à la capacité des personnes qui puissent fournir les, le, les services. Cela ne s'arrête pas et j'encourage les parents et les familles à enregistrer leurs enfants dans les listes. Quand l'invitation arrive, nous allons continuer à faire arriver des invitations pour faire en sorte que les listes d'attente soient réduites et que les enfants puissent obtenir les services dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci. Merci, M. le Président. Alors, sur les 6 000 lettres qui ont été envoyées, 30 enfants ont été inscrits au programme. Alors, pour moi, ça, c'est en fait un drapeau rouge pour dire que quelque chose ne se passe pas comme il faudrait. Alors, on se retrouve maintenant dans des financements qui ne sont pas dépensés. L'année dernière, ils ont dépensé que la moitié de ce qu'ils avaient disponible. Donc, on est bloqué. La seule chose que ce gouvernement a doublé, c'est la liste d'attente. Le gouvernement à un programme basé sur des objectifs. Mais malheureusement, ces objectifs ne sont pas atteints. Les objectifs, les, les familles se trouvent face à des niveaux de stress très élevés. Il y a, on se trouve face à des abus, à du harcèlement, à des abus de pouvoir. Et ce gouvernement n'aide pas les familles. Alors est-ce que la ministre peut expliquer à des familles comme celle de Sarah qui attendent, qui sont dans des listes d'attente depuis cinq ans déjà, quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à pouvoir aller de l'avant avec la liste pour recevoir une lettre qui véritablement leur donne accès à ce programme. La ministre. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la possibilité de pouvoir corriger les données. Nous avons créé un programme qui a été créé par la communauté pour la communauté pour faire en sorte que les enfants qui ne recevaient pas les services avec le gouvernement précédent soient appuyés qui était d'ailleurs un gouvernement appuyé par les députés d'en face et bien que ces personnes puissent recevoir ces euh, euh, Z. plus de 8000 familles ont reçu ces aides 2 400 euh, euh, familles ont reçu les programmes. Il y a de nouveaux programmes depuis euh, juin 2022 et je pourrais continuer. Mais la réalité est que nous avons créé un euh, programme de classe mondiale qui n'avait jamais été créé auparavant. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de capacité avant parce que le gouvernement précédent n'avait pas fait les investissements nécessaires. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes le gouvernement qui est en train d'aider ces familles et nous allons. Continuez de le faire. The for député de Hamilton Mountain, à l'ordre, s'il vous plaît. Le, la députée est avertie. Le député de Kitchener-Conestoga va euh, aussi revenir à l'ordre. start the clock. Member for Don Valley North recommencer la pendule député de Don nord Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour euh, le ministre euh, associé pour le logement. Euh, Monsieur le Président, le logement en Ontario a, euh, est un problème et crée des défis pour euh, la population, pour que les gens puissent devenir propriétaires de logements. Et dans euh, une zone qui euh, croît rapidement comment l'abordabilité euh, va euh, devenir quelque chose qui est possible pour les gens. Alors, beaucoup de personnes, en fait, sont, ne sont pas propriétaires de les logements, ils sont locataires, et ils dépensent beaucoup d'argent pour cela. Et euh, donc, on demande beaucoup euh, d'efforts. Alors, il y a une task force sur l'abordabilité qui montre qu'aujourd'hui, les prix augmentent de 80 alors que le revenu n'augmente pas de la même manière. Est-ce que la ministre... A associé peut expliquer comment le gouvernement va affronter la crise de, du logement et de l'abordabilité et qu'est-ce qu'ils font pour aider les Ontariens à pouvoir acquérir la maison dont ils rêvent, le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et euh, je remercie mon collègue de Don Valley nord pour euh, son, sa question. Alors, Monsieur le Président euh, dit simplement, l'Ontario se trouve face à une crise du logement qui demande un leadership très fort et des solutions très courageuses, Monsieur le Président. Alors, comme nous avons dit, nous avons un plan ambitieux pour construire à 1,5 million de nouveaux logements dans les dix prochaines années. Et notre programme fonctionne. L'année dernière, nous avons des centaines de milliers de euh, euh, nouveaux logements qui ont été construits. Nous avons 13 000 nouveaux logements qui ont été réalisés et les Ontariens, en fait, commencent à avoir la possibilité de pouvoir réaliser leurs rêves pour pouvoir acquérir un logement. Et tout cela grâce à ce premier Ministre et au leadership de ce gouvernement, Monsieur le Président.